L'association s'appelle Do It Yourself Geneva. Elle a été créée il y a quelques mois et notre but en fait est de promouvoir et stimuler l'échange de savoir-faire. Donc tout type de savoir-faire, ça peut aller de la réparation de son vélo, à faire ses propres cosmétiques, faire pousser des herbes, recoudre un bouton, etc. Pourquoi Et bien tout simplement pour sortir un peu du système classique production-consommation qu'on connaît aujourd'hui, où en fait finalement on est assez passif, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans nos produits, comment ils sont faits, euh, ni comment les entretenir ou les réparer. Et du coup, bah, ça crée énormément de gaspillage et de, de consommation euh, un peu à outrance, surtout ici euh, en Suisse, je pense. Donc euh, voilà, c'est pour des raisons euh, écologiques, mais aussi euh, sociales, parce qu'il y a beaucoup de choses que voilà, nos grands-parents savaient, qu'on ne sait plus, euh, qui sont importantes de, de, de, de continuer à transmettre. Il y a bien sûr l'énergie, la fierté euh, retrouvée d'avoir fait quelque chose de ses deux mains. Je pense qu'aujourd'hui aussi, euh, on est très dépendant tout de suite des services externes. Dès qu'il y a quelque chose qui est cassé, on appelle quelqu'un. On n'est plus tellement, euh, tellement autonome finalement. On est vraiment très dépendant de beaucoup de choses. Et puis pour toutes ces raisons, bah voilà, on a décidé de, de créer cette association. Et du coup là, on organise une fois par mois des ateliers euh, DIY comme on dit. Euh, sur différentes thématiques, comme aujourd'hui on a eu un atelier sur comment créer, euh, comment fabriquer ces, ces produits ménagers de manière écologique. C'était un atelier euh, en partie théorique, mais aussi avec une partie pratique. À la fin, les participants sont repartis avec leur bouteille de produits, un livre de recettes, et surtout l'envie en fait, d'expérimenter des choses chez eux, de vraiment passer à l'action, et c'est cette envie-là qu'on avait envie de, de transmettre.